Voilà, je suis crédit manager, j'ai travaillé dans les, les groupes comme Carrefour, Leclerc et Consort, et j'ai beaucoup apprécié le, la conférence au niveau de la performance de l'entreprise. C'était concis, c'était vrai, et tout ce qu'il a dit j'ai aimé parce que si on veut arriver à quelque chose, c'est parce qu'on a envie d'arriver à quelque chose, donc il faut se battre, il faut se donner les moyens. Il faut aussi euh, changer de méthode si nous sommes dans l'erreur. Ça, ce qu'il a dit est vrai. Et je pense que est... c'était vraiment bien. <rire>